Bienvenue dans les programmes d'épargne pour les études universitaires, Save for College Program. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous expliquerons comment ouvrir un compte NY529 Direct Plan. Les parents doivent suivre trois étapes fondamentales dans le cadre du programme d'épargne pour les études universitaires. Nous les appelons les premières étapes. La première étape consiste à activer et à consulter le compte de bourse NYC, NYC Scholarship Account, de votre enfant. Vous pouvez ensuite passer à la deuxième étape, ouvrir et relier un compte d'épargne universitaire pour votre enfant. Et enfin, à la troisième étape, effectuer un premier dépôt d'au moins 5 dollars sur votre compte d'épargne universitaire relié. Cette vidéo porte principalement sur l'ouverture de l'un des comptes d'épargne disponibles dans le cadre du Programme d'épargne pour les études universitaires, un NY 529 Direct Plan. C'est un type de compte spécialement conçu pour aider les familles à épargner pour les études supérieures et les formations professionnelles. L'argent placé dans un compte 529 est susceptible de fructifier et il offre des avantages fiscaux notamment des revenus non imposables et des déductions fiscales potentielles. Néanmoins, cet argent n'augmente pas forcément et peut perdre de la valeur. Vous devez consulter les documents de divulgation d'un compte 529 pour connaître les caractéristiques et les risques de votre investissement potentiel. En ouvrant ce compte, vous terminerez la deuxième étape du programme d'épargne pour les études universitaires. Des informations détaillées sur le NY 529 Direct Plan sont également disponibles dans le document de divulgation et le contrat d'épargne pour les frais de scolarité du dit plan, aussi désigné Disclosure Booklet. Vous pouvez télécharger ce document sur nysaves.org. Ce document détaille les objectifs d'investissement, les risques, les frais, les dépenses et d'autres informations. Il est conseillé de le lire attentivement avant tout investissement. Si vous offrez un NY 529 Drag Plan, il vous sera demandé d'accuser réception des conditions du document de divulgation et de les accepter avant l'ouverture du compte. Il existe plusieurs façons d'économiser, en plus des comptes disponibles via NYC Trust. Les familles peuvent se renseigner sur ces autres options. Les plans 529, proposés par d'autres États des États-Unis, les comptes d'épargne-études, aussi appelés comptes ESA ou Coverdell, les comptes d'épargne proposés par les banques, d'autres types de comptes de placement. Remarque importante, les caractéristiques et avantages du programme d'épargne pour les études universitaires ne sont disponibles que pour les options de compte disponibles via le programme. Parmi les caractéristiques et avantages submentionnés, vous pouvez gagner des primes en reliant votre compte d'épargne universitaire, gagner des primes en effectuant un dépôt d'au moins 5 dollars sur votre compte relié, débloquer le jumelage d'épargne qui vaut 100 dollars et relier votre compte d'épargne universitaire au compte de bourse NYC de votre enfant. Remarquez. NYC Kids Rise n'est pas affilié au NY529 College Savings Program et ne fournit pas de conseils en investissement. NYC Kids Rise ne fait pas de recommandations quant à la convenance du NY529 Direct Plan pour vous ou votre famille. NYC Kids Rise vous encourage à poursuivre uniquement si vous pensez que le NY529 Direct Plan correspond à vos attentes. Si vous avez décidé d'offrir et de connecter un NY 529 Direct Plan ou si vous souhaitez connecter un compte existant, suivez les directions présentées dans cette photo vidéo. Avant de commencer, vous aurez besoin des éléments suivants. Votre nom d'utilisateur et le mot de passe pour The Savings Tracker, votre numéro de sécurité sociale ou numéro individuel de contribuable, ITIN, le numéro de sécurité sociale de votre enfant ou le numéro individuel de contribuable de votre enfant, votre adresse personnelle et celle de votre enfant, votre date de naissance et celle de votre enfant. C'est aussi recommandé de fournir le nom et la date de naissance d'une personne à qui vous céderiez le compte advenant votre décès. Pour commencer, rendez-vous sur nyckidsrise.org. Cliquez ensuite sur le bouton jaune Se reconnecter et faites défiler jusqu'au bouton Reconnectez-vous. Une boîte de dialogue apparaîtra et cliquez sur le mot Continuer. En sélectionnant Continuez, vous serez redirigé vers la page de connexion du Savings Tracker. Saisissez votre adresse email mail et votre mot de passe pour le Savings Tracker et cliquez sur « Connexion ». Un bouton « Créer et connecter » est disponible au-dessus du graphique de votre enfant dans le Savings Tracker. Cliquez sur ce bouton pour accéder au site du NY 529 Direct Plan et remplir votre demande. Une fenêtre contextuelle apparaît. Si vous cliquez sur « OK », vous quitterez le Savings Tracker et vous serez redirigé vers nycsaves.org. Pour accéder à votre compte 529 existant et le relier au compte de bourse NYC de votre enfant ou pour en créer un et le relier au compte de bourse NYC de votre enfant. Cliquez sur OK pour poursuivre. Comme vous le remarquerez, les informations figurant sur le site nysaves.org sont en anglais et la demande en ligne se fait exclusivement en anglais aussi. Sous le bouton bleu Continue, continuez. Vous verrez le mention bleu Enroll Now, s'inscrire. Cliquez dessus pour faire votre demande. Il vous sera demandé de saisir votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre adresse email, et de créer un mot de passe et de le saisir deux fois. Cliquez sur le bouton rouge « Get Started »,« commencez pour poursuivre. Il vous sera ensuite demandé comment vous avez entendu parler du plan. Choisissez l'option qui vous convient le mieux dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton rose Continue Enrollment »,« Continuez l'inscription » pour poursuivre. Il vous sera ensuite demandé votre adresse, y compris la rue, le numéro d'appartement, la ville, l'État et le code postal. S'il ne s'agit pas de votre adresse postale, veuillez décocher la case bleue et saisir la bonne adresse. Veuillez remplir ces informations et appuyer sur le bouton rose Continue continuer pour poursuivre. sera demandé de saisir votre numéro de sécurité sociale ou numéro de contribuable ITIN, votre date de naissance et votre nationalité. Pour la statut de, na de nationalité, US citizen, la nationalité américaine ou Re resident alien, un justificatif de résidence régulière est attendu. La résidence régulière pour le NY 529 Direct Plan se base sur la définition de l'administration américaine chargée des impôts, The Internal Revenue Service, IRS. The IRS vous considère comme un résident fiscal américain si vous disposez d'une carte de résident permanent aux États-Unis, Green Card, ou validez le test de présence substantielle pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Pour plus d'informations, visitez le site web de l'IRS. Si vous choisissez d'ouvrir un NY529 Direct Plan, les informations personnelles que vous soumettez seront conservées dans les dossiers du compte. Des informations sur les titulaires de compte NY529 Direct Plan sont transmises à la IRS et au Département des impôts et des finances de l'État de New York, New York State Department of Tax and Finance, à des fins fiscales. Il vous sera alors demandé de remplir certaines informations concernant votre enfant. Vous verrez en haut de l'écran en rose, votre enfant ou étudiant est désigné comme bénéficiaire, Veuillez saisir le prénom, le nom, le numéro de sécurité sociale ou numéro de contribuable, la date de naissance et la nationalité de votre enfant. Cliquez sur le bouton rose « Continue » pour poursuivre. Il vous sera alors proposé l'ajout facultatif d'un successeur au compte. Un successeur prend en charge la gestion du compte pour le bénéficiaire, votre enfant, advenant le décès du titulaire de compte, vous. Vous pouvez ignorer cette section ou saisir les informations d'un successeur, notamment le prénom, le nom, le numéro de téléphone et la date de naissance. Puis cliquez sur Continue. Vous devez ensuite choisir une stratégie de placement pour votre compte. Vous avez choix entre un portefeuille age-based, en fonction de l'âge, ou individuel, Custom Portfolio. Si vous préférez faire votre propre placement, vous pouvez opter pour un portefeuille individuel. Si vous préférez un mélange d'actions et d'obligations en fonction de votre tolérance au risque, vous pouvez choisir l'option « en fonction de l'âge » avec des placements gérés en fonction de l'âge de votre enfant. Vous pouvez modifier vos choix de placements jusqu'à deux fois par année civile. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons choisir le portefeuille en fonction de l'âge, age-based. Remarquez, NYC Kids Rise ne fournit pas de conseils en investissement et ne recommande ni le portefeuille en fonction de l'âge, ni le portefeuille individuel. Vous devez prendre la décision qui convient le mieux à votre famille. Pour le portefeuille en fonction de l'âge, vous devez choisir un niveau de risque conservative, conservateur, modéré, moderate ou aggressive, agressif. Cette décision ne dépend que de vous et ne peut pas être influencée par NYC Kids Rise. Cliquez sur chaque niveau de risque pour plus d'informations. Pour savoir quel type d'investisseur vous êtes, cliquez sur Learn More le bouton conservateur. Pour plus d'informations, rendez-vous aussi sur nysaves.org et cliquez sur « Which investment should I choose ?»« Quel investissement, investissement dois-je choisir ?» Si vous cliquez sur l'un des boutons de niveau de risque, vous verrez les actions et obligations qui y sont associées ainsi que l'évolution jusqu'au niveau conservateur. Pour la conservation du capital à mesure que votre enfant se rapproche des études supérieures, cliquez sur le bouton rose « Continue » une fois le niveau de risque choisi. Vous devez désormais choisir le mode d'approvisionnement de votre compte. Les options suivantes s'offrent à vous. Liaison de votre compte bancaire pour effectuer des dépôts ponctuels ou récurrents, bank account, one-time or recurring, chèque ou mandat, check, mail in a paper check, dépôt direct de votre employeur, payroll direct deposit, transfert depuis une bourse d'études existante rollover. Une fois le mode d'approvisionnement de votre compte choisi, vous pouvez ajouter un autre bénéficiaire si vous le souhaitez. Si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres enfants. Il est possible que des enfants plus âgés ne soient pas admissibles au programme d'épargne pour les études universitaires, mais vous pouvez toujours épargner pour ces enfants sur ce compte. Cliquez sur « Yes » ou « Oui » si vous souhaitez ajouter un autre bénéficiaire ou « No » Non » si vous souhaitez vous arrêter là. Pour sécuriser davantage votre compte, vous serez invité à choisir un nom d'utilisateur. Ce dernier, ainsi qu'un mot de passe que vous auriez choisi, devront être saisis à chaque connexion au compte. Il vous sera ensuite de demandé de choisir des questions de sécurité et d'indiquer les réponses. Ces questions pourront vous être posées afin de vérifier votre identité lors de votre prochaine connexion au compte. Il vous sera ensuite demandé de choisir une image de sécurité qui sera associée à votre compte, ainsi qu'une phrase de sécurité. Ce sont des mesures supplémentaires pour sécuriser votre compte. Pour poursuivre, cliquez sur « Continue »,« Continuer », le bouton rose. Il est possible que votre nom que vous avez choisi a déjà été saisi par quelqu'un d'autre, alors vous, vous auriez à le changer. Vous devrez ensuite indiquer si vous souhaitez activer YouGift. YouGift permet à vos amis et vos proches de contribuer à l'épargne pour les études supérieures et formation professionnelle de votre enfant en déposant de l'argent sur votre compte à l'aide d'un code spécial associé au compte de votre enfant. Cette méthode est 100% sécurisée car vos proches et amis peuvent effectuer des défauts mais n'ont pas accès aux informations de votre compte. Nous vous recommandons de cocher la case et d'activer votre code YouGift. Le fait de cocher la case n'engage en rien vos proches et vos amis, cela active seulement l'option. cliquez sur le bouton rose continue continuer pour poursuivre Il vous sera alors demandé de choisir un mode de communication vous avez le choix entre une communication par- email ou par courrier postal il vous sera vous devrez ensuite lire la déclaration de consentement et si vous êtes d'accord, cliquez sur le bouton ⁇ I agree, j'accepte ⁇ en bas de la page. Pour passer à la page suivante, cliquez sur le bouton ⁇ Rose continue ⁇⁇⁇⁇ Continuer. Il vous sera ensuite demandé de relire toutes les informations saisies pour en vérifier l'exactitude. Vous pouvez modifier n'importe quelle section en cliquant sur le bouton bleu, blanc à l'aide, modifié à droite. Vous devez ensuite consulter les conditions générales et en accuser réception en cochant la case « I acknowledge ». Je reconnais puis appuyez sur le bouton rose « Sign » signé pour finaliser votre demande et ouvrir votre compte. Comme nous avons choisi d'approvisionner le compte de votre enfant par chèque, une page avec un coupon imprimable à inclure avec le chèque pour l'approvisionnement du compte s'affiche ici. Cliquez sur le bouton rose « Continue » continuer pour terminer. Enfin, vous serez dirigé vers une page à lire attentivement. En cliquant sur le message bleu « I authorize », j'autorise, en bas de la page, vous liez votre compte NY529 Direct Plan au compte de bourse NYC de votre enfant. Par conséquent, NYC Kids Rise pourra voir les éléments suivants. Le nom du bénéficiaire, votre enfant, le solde du compte, l'historique des transactions du compte. Cela vous permettra également de consulter le solde de votre compte 529 à partir du Savings Tracker. NYC Rise ne sera pas en mesure de transférer ou de retirer des fonds de votre compte. Après avoir cliqué sur « I authorize », j'autorise, vous serez redirigé vers le Savings Tracker et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec le nom de votre enfant. Cliquez sur OK pour relier le compte de bourse NYC de votre enfant au compte 529 que vous venez d'ouvrir. Vous avez terminé. Vous avez ouvert votre NY529 Direct Plan et l'avez relié au compte de bourse NYC de votre enfant. Vous avez terminé la deuxième étape. Vous verrez désormais un onglet Rose correspondant à votre NY 529 Drag Plan ainsi qu'un bouton Manage Account, Gérer le compte 529 qui vous permettra d'accéder à tout moment au compte via le Savings Tracker. Pour quitter le Savings Tracker, remontez vers la, le haut de la page et cliquez sur dé Déconnexion. En haut à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous aura été utile.